de Je veux savoir ce que ça fait de gagner une partie Et je vous annonce, si jamais je perds cette game Malgré mon stuff incroyable Je change les photos de profil de une partie je vous annonce si jamais je perds cette game malgré mon stuff incroyable je change les photos de profil de tous mes réseaux sociaux en un énorme étron jeudi dernier j'ai fait un live de 5 fucking heures le titre de ce live c'était je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas gagné pendant toute la durée du live j'ai essayé de gagner une partie en UHC Les gars comme je vous dis que je suis nul en pvp c'était pas pour rigoler hein. Putain il est trop chaud lui Et hey, j'arrive pas à le toucher Non. Ok je suis foutu les gars Là je suis tellement foutu oh, Je suis débile je prends des débours Oh les gars, gars c'est la merde C'est la merde Mais mon besoin dans ma position pour essayer de gagner un truc peu... qui je crois que je suis voué ouais.